Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Gork ou Mork au choix. Je suis en compagnie de El Gringo et on va vous faire une analyse sur le chapter Approve 2019 et l'impact que cette parution a eu sur le Meta Orc. Alors euh, l'impact, euh, si on parle de, du Meta Game Orc, euh, je dirais que fondamentalement euh, les grosses unités jouées du moment n'ont pas été nerfées. Et euh, les unités qui ont eu des up en points, euh, voilà, c'est pas sûr qu'elles puissent destituer euh, les, les grosses unités du monde. Donc, euh, est-ce que tu peux nous faire le point sur actuellement ce qui est le plus méta en orc et quelles sont les unités qui prédominent le codex Alors, les unités qui prédominent le codex, il euh, n'y en a pas des masses. Il y a les lootasses, euh, les shock attack gun, euh, les boys, euh, les weird boys, euh, les warboss c'est à peu près ce qu'on voit, on voit des make guns aussi et des tank boosters pour gérer les véhicules ouais dans des listes qui sont faites pour gérer les véhicules. Il y a aussi sur d'autres listes, on, on a vu apparaître les Meganobs. Euh, oui. On les, a, on les a vus en oui. jeu. Et, et globalement, euh, c'est aussi ça un petit peu la difficulté du Meta-Orc. Euh, c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de diversité, malgré un codex qui est assez fourni. Euh, et du coup, on, on va rebondir sur les baisses des coûts en points des unités euh, globales de ce codex, mais qui pour autant ne vont pas euh, impacter ce qu'on va jouer sur la table. Alors, il n'y a pas de diversité, mais quand même, euh, le Codex Orc permet de jouer, en fait, des, des gameplays différents. On peut jouer soit des tailles vraiment très agressives avec une grosse base de cac, jouer des listes plutôt très axées sur le tir ou des listes assez polyvalentes. Okay. Donc il euh, y a quand même, permets-moi de défendre un petit peu le codex, hein, euh, mais il euh, y a quand même des, euh, des variantes possibles sur, euh, sur le codex Orc. Au niveau de, du chapter à preuve, euh, donc euh, moi quand je l'ai lu à la première lecture, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Tu euh, pas eu l'étincelle euh, Ouais, il n'y a pas eu le, le gros étincelle. Euh, J'ai eu une petite peur parce qu'il y avait des rumeurs sur le grotte qu'elle allait, qu allait être nerf, mais pas du tout. Donc, au final, on se retrouve beaucoup plus avec des, des hubs de certaines unités que des nerfs véritables du, du codex. Donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce oui. que le, déjà le codex était fort, il n'y a pas de raison de le, le P+, plus, mais le nerfé ça aurait pu être assez dommageable. Euh, au niveau des unités. Euh, donc il euh, y a le Megans qui prend un peu en point Au niveau de son arme principale Le Smash Gun qui est l'arme la plus utilisée De 2 points ça n'a pas révolutionné On va en revoir sur les ouais. tables C'est pas, pas, quelque chose. Ça, qui va va... ça va sortir 3 boys dans un pack Pour ouais, repayer Ça ne voilà, ça ça, changera rien Ça n'a pas prêté à conséquences plus que ça euh, Moi ce que j'ai vu d'intéressant je ne vais pas faire le détail des, des coups en points. Euh, J'ai noté le Devscopta, une euh, unité de 5 Devscopta. Maintenant, c'est 150 points. C'est 30 points de Devscopta. Euh, donc ça, c'est intéressant. Pour 40 avant, il perd 10 points. Ouais, il perd 10 points. Et ça, c'est intéressant parce que le, le Devscopta a l'avantage par rapport à la plupart des autres véhicules des attaques rapides chez Zork de pouvoir voler. Et dans la méta ETC, particulièrement il y a beaucoup de, de, de décors donc euh, forcément euh, le mot clé vol est plutôt important et en plus il a le moqué speed freak donc ça lui permet de, de pouvoir comboter avec euh, le def kill war trike qui permet de advance et charge des speed freak donc, ouais. ça c'est plutôt pas mal plus le stratagème evil Sense, qui permet euh, de pouvoir euh, faire un double move même si on peut pas charger on peut le def copta advance automatiquement de 6 pouces donc ça veut dire qu'il y a une projection 5 devscopta qui peuvent avoir une projection à 40 pouces. Ouais. Et l'unité de 5 est aussi intéressante au niveau des synergies par rapport au sort. Parce que le Warpass, par exemple, du Wordboy Boy, permet de rajouter une attaque à une unité orc Donc comme il a le mot-clé orc du coup, il gagne une attaque en plus. Sauf que le devscopta, lui, c'est euh, D3 hit par attaque. Donc il passe de 2 à 3 attaques. Donc 3, 3 D3, D3 hit par euh, devscopta. Mmh. Donc ça fait euh, 5 devscopta, ça fait 15 D3 hit. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui nous fait en stats, approximativement euh, 30, 30 attaques. Ouais, 30 voilà. attaques, pardon. 30 et attaques. donc j'ai fait mes stats sur mes cibles, exemple les infiltrators, <rire> donc, euh, ou des scouts. Euh, donc euh, l'intérêt, c'est que le Copta peut tuer à peu près euh, 2,5 primaris, il se grappe dedans, et au tour d'après, il les tue, et après, il continue à faire sa vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça et euh, de jeune dev Voilà, et les scouts, il va en tuer 4, il en garde un en vie, spécialement pour le grave, et après, il fait sa vie. Ok. Donc euh, je trouve que c'est une unité de projection ouais. intéressante accompagnée du, du Def Lea War qui permet de faire l'advance et charge. Bien sûr. Et il fond. me semble que les Defcopta Copta tirent un peu en plus. Ça tire, après c'est de l'orque. Euh, donc l'avantage, moi je, je préconise le Evil Saints parce qu'ils peuvent advance et tirer sans malus d'advance. Ouais. Donc euh, ils ont une, une saturation euh, de correct. tir qui est correcte. Mais c'est du 5+, c'est de l'or Il ne faut ouais. pas non plus trop... Euh... Pas trop en attendant. Voilà, c'est ouais. ça. Hein. Ensuite, euh, on va continuer sur les autres unités d'attaque rapide. Ouais. Euh, donc là, ils ont bien baissé les coups en point, des, euh, des buggy et tout ça. Ouais. Euh, moi, ça me pose un problème euh, principalement euh, technique au niveau du déplacement. Euh, c'est qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques que peuvent rencontrer les IK, c'est-à-dire les déplacements entre les décors. Ils peuvent vite se faire bloquer. Et euh, pour charger, ils peuvent pas charger dans les étages. Enfin, c'est c'est très handicapant et c'est quand même des des quick buggy. On est à 300 points, trois unités, trois unités. Ah, ah ouais, pardon, ouais. Ça a a, 100 on points. On, on, on les prend par trois, ouais, ah c'est ouais. 100 points. Ouais. Donc ça fait 300 points en équivalent quand même chez Or qui a quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Ouais, c'est clair. Euh, parce ouais. que l'impact de ces véhicules-là est pas complètement euh, est pas assez important en fait. Ouais. C'est qu'il y a un coût impact qui n'est pas assez important pour des pour des, euh, des unités de projection. L'unité voilà, de projection doit être impactante, un minimum, ou euh, être à avoir une, une résilience, ou enfin, un intérêt tactique. Et, et ces gros véhicules-là euh, n'en ont pas trop, non, non, pas trop non, ouais. dans le, la, le type de décor sur lequel on joue actuellement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, je te remercie. Ça me fait plaisir. Euh, même problème pour les, les nobs à bécane, euh, parce que c'est pareil, ils ne peuvent pas traverser euh, les décors, ils ne peuvent pas charger dans les étages. Donc c'est la même problématique. Ils ont, ils ont une baisse de points, mais euh, pas suffisante. Euh, au niveau des, euh, des soutiens, euh, j'ai noté donc une baisse chez les DefDreads, les FlashGids, c'est les Kilakans. Alors les FlashGids euh, pour moi restent euh, trop chers, euh, les DefDreads aussi. Par contre, un Kilakan isolé peut aller euh, engluer un véhicule, cliquer un véhicule, cliquer des choses. À... Il peut faire des choses intéressantes, ça peut avoir une utilité. Euh... C'est une ressource tactique en tout cas qui est intéressante et qui coûte pas très cher. Pour rebondir sur... Ouais, 95, euh... Euh, donc, les Flash Gits euh, qui, étaient, qui étaient vraiment très chers, euh, qui coûtaient 30 points de mémoire, descendent à 24. Oui. Euh, de prime abord, c'est super intéressant parce que 24 points, ça reste pas excessif, excessif. Euh, néanmoins, il y a deux points qui, à mon sens, font qui ne sont toujours pas jouables. Ça va être, un, le fait qu'on est obligé de les mettre en freebooters. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier du Ban Moons, de la reroll des As et notamment euh, du stratagème qui va leur permettre de faire le double shot. Euh, donc, ça, c'est un inconvénient pour une unité qui tient beaucoup. Et euh, le deuxième point, c'est qu'il subit la comparaison face au Luta et au Tank euh, qui, eux, sont vraiment une source de létalité intense pour le Codex Orc. Et, euh, et là, pour le coup, les, euh, bah, les Flash Gids ne sont pas, sont ils sont pas beaucoup à la hauteur. Plus cher. Et ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont beaucoup plus ils chers. Ils sont ouais. beaucoup plus chers. Et euh, en fait, on, on est obligé de passer quand on arrive sur des unités à plus de 300 points sur euh, le, le rapport coût, impact, ouais, résilience. Et là, on, on est on est toujours pas dans les clous. Euh, à mon sens, euh, je peux me tromper, euh, mais ça me paraît quand même très cher encore si une com communauté. Ouais. Ouais. Ouais. Donc, les Burna Boys. Euh, donc, au premier abord, euh, j'étais un peu passé vite dessus. Je suis revenu dessus parce qu'il y a eu quand même une baisse en points. Euh, là, je constate 150 points pour 15 Burna Boys. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, dans le sens où c'est quand même des, les, seules, les seules unités de CAC pas trop chères or qui ont de la PA au CAC. Ouais. Donc, c'est une PA-2, force 4. Force 4, P-2, SM, infiltrator, infiltrator, <rire> dégommer des infiltrators, <rire> c'est pas mal. Bon, faut y arriver, mais ouais. euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça, la, la, la donnée est intéressante et ça fait aussi de la touche auto. Euh, donc ça c'est pas mal en assaut des trois donc euh, ça c'est plutôt intéressant euh, de toujours pouvoir toucher automatiquement surtout pour les orques qui savent pas trop, euh, pas trop tirer toucher. de base, euh, voilà, ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont un petit peu de mal là dessus, ils sont beaucoup aidés par les stratagèmes mais de base c'est compliqué pour eux euh, donc voilà donc globalement euh, sur, sur toute la partie orque euh, j'ai vu euh, voilà, des, des, des variantes qu'on va pouvoir apporter aux listes de base, c'est-à-dire une variante avec un détachement plutôt axé sur Defila strike et 3x5 Copta par exemple, c'est ouais, des choses qu'on peut voir, ouais, ouais. Euh, et qui euh, sur une table ça prend de la place, de... c'est assez intéressant, ça, ça peut se déplacer très très vite. 40 pouces avec le Strat pour certaines unités. Euh, ça peut aller déloger pas mal de choses dans les étages, un peu partout. Je, je trouve ça plutôt intéressant. Ok. Euh, après, il y a des... Voilà. Après, en isolant, on a, on a, on a le, le kilakans qui peut faire une petite bombe comme ça de charge à 3D6. Et euh, on a, je retiens aussi, les burna boys euh, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire des choses pour un, un, un coup en point qui devient acceptable à mon sens. Bon, reste que toujours est-il... Euh, même après le chapter Approve 2019, l'Orc reste alors déjà dans une faction très forte. Moi, je trouve que le, le, l'Orc est vraiment un très très bon codex. Euh, ça reste un codex qui est PCVOR, Le, le, mmh. le, le, le l'Orc a quand même besoin de ses points de commandement. Euh, on voit à 2000 points trois bataillons euh, qui ressortent très régulièrement euh, on, on voit aussi systématiquement le détachement Vigilus avec le le, le big Mac euh, et son et son et son, et son méga gun. ça j'ai jamais compris pourquoi euh, je, je comprends pas pourquoi le mega shock attack gun euh, systématiquement puisque c'est le truc peut-être un des trucs les plus fucked up de des orcs et euh, bien évidemment, du boys, euh, du boys, du boys, du boys, ça sort systématiquement. Je pense que l'orque peut difficilement se passer des boys euh, et, euh, et on comprend pourquoi. C'est une source de létalité qui est géniale, c'est une occupation de table qui est géniale, c'est de l'OP++, euh, ça tient au moral, euh, c'est rapide, c'est efficace, euh, c'est la fête du slip. Bah, disons que l'orque tient sur, principalement sur deux choses, c'est vraiment le, le jump. Oui. Euh, qui, euh, en fait, c'est une unité de ressources et de tempo, donc euh, le jump. C'est vraiment ça qui permet de pouvoir euh, bah, envoyer des menaces euh, à des endroits localisés et, euh, et prendre des, et puis la tu table. l'adversaire constamment. Voilà. Quoi. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Le choc à ta qui euh, fait peur. Et, euh, et pas que. Et pour euh, des bonnes raisons. Ouais, parce qu'il raison. est capable de, de déboîter un Nika. Ah, euh, ouais. Donc, ça, ça fait toujours ça fait toujours peur. Et effectivement, euh, des stratagèmes assez puissants, notamment le Mordaka, euh, qui lui permet de gérer des listes avions, par exemple, okay. ou des listes à Formalus pour toucher. Et euh, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On retiendra, euh, pour vous, joueurs orques, de nous tester un petit peu les copters, euh à base de, de, de gros pacasses de coptères voir ce que ça donne. Euh, je te remercie de ton intervention et de ta participation. Ça m'a fait plaisir. Ciao, le Seigneur de Guerre.